<rire> oh, ouais, je... ah, bon, ami, si tu es au voilà je tu sais pas ce que tu as fait là-bas. Je tu sais pas ce que tu es tu sais Moi, mon nom, il faut me sauter. Tiens, elle est quoi ouais. pour, pour toi, tu es sapé <rire> Pour toi, eh pour... non Faites mon nom Quand tu es arrivé matin, tu oui. habillé pour venir faire le direct à tu penses que tu étais sabée, on a. J'allais porter un collant fallacieux. <rire> un faux collant. J'acceptais tout, t'es déjeuné. Écoute. Dans mon conclusion, moi, je t'ai libère. Moi, je te dis, ce que je te dis, il faut écouter. Si tu veux faire tes trucs sur ta page, pour animer tes abonnés, il faut faire. Moi, c'est un il faut me sauter. J'ai compris. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Non. Est-ce qu'on est bon? Est non. D'accord. Et puis, pourquoi t'as dit... Tu t'appelles comment Ton nom c'est quoi, quoi Annabelle. Pourquoi Annabelle Tu t'appelles Georges, non Tu t'appelles Georges ou quoi ah. Suspect, toi aussi. Eh, <rire> hey, suspect, toi aussi. Hey. Tu sais bien, tu connais le... C est, c est, tu connais, non Tu connais, tu connais toi. le ton hey, donne Tu t'appelles Annabelle, les gens comment tu es Annabelle, Tu t'appelles Georges. Ou bien tu t'appelles, je ne joue pas. Euh, oui. Tu es rends fou, toi. regarde c'est bien. Tu sais ce que tu as fait. Ouh. Tu quelqu'un d'autre qui a fait tes trucs. Moi, c'est bon, hein. On est ensemble. À très bientôt. Love you. Oui, t'es vu. La love... son coulant. Mmh. I love you. Au moins, j'aurais réussi ce que je voulais réussir. Tout va bien.